APAV est partenaire de la Fédération des promoteurs immobiliers depuis 2014. Et tout naturellement, quand le sujet de, de parrainer une pyramide est arrivé, il nous a semblé naturel de pouvoir parrainer une pyramide en lien avec les enjeux environnementaux et sociétaux chers au groupe APAV et qui s'inscrit complètement dans, dans l'ADN et la, la raison d'être du groupe, qui est agir en acteur de confiance, pour un monde plus sûr, plus durable, et porteur de progrès partagé. Cette pyramide euh, s'inscrit dans une logique euh, par rapport à la façon dont euh, le promoteur va pouvoir euh, illustrer sa politique euh, responsabilité sociétale et environnementale, ce qu'on appelle la RSE. Nous avons défini un certain nombre de critères euh, pour cette pyramide afin de rentrer dans, dans les enjeux correspondants à cette thématique. On va en particulier regarder comment l'opération s'inscrit dans son environnement, euh, quelle est la politique environnementale et sociétale qui s'exprime à travers cette opération, euh, la, la qualité de la relation client, la qualité de la relation avec les parties prenantes de l'opération, et puis également euh, l'engagement euh, social, sociétal, à travers par exemple les associations locales d'insertion, importantes pour l'opération. Nous allons porter notre attention sur 2022 sur euh, l'intégration de l'opération dans son environnement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des sujets d'actualité concernant la façon dont l'opération s'intègre dans un programme plus global au niveau de la ville, Comment les, les sujets liés à la biodiversité ont été pris en compte. On voit bien qu'aujourd'hui, avec la mise en place de police environnementale, c'est des sujets de plus en plus prégnants. Et puis également, comment euh, les, les riverains ont été concertés par rapport à cette opération, comment ils ont, ils ont pu euh, suivre euh, le sujet euh, pour, je veux dire, pour être rassurés sur cette opération. Deuxième, deuxième point important, c'est la qualité environnementale et sociétale de, de l'opération, en particulier sur ben, comment aujourd'hui l'opération va intégrer le fait d'utiliser des matériaux géo et biosourcés, l'utilisation de matériaux recyclés, l'analyse du cycle du vide, de vie du projet, de la construction à la déconstruction. Donc tous ces sujets-là sont, sont parties prenantes dans la façon de faire. Et puis, je vais dire un dernier point, c'est également le confort d'usage, la qualité d'usage, sujet important pour les futurs acquéreurs dans le cadre d'un bien immobilier. Ça fait plus de 7 ans que nous portons cette pyramide de la conduite responsable des opérations et nous avons vu au fil des ans euh, à la fois euh, le nombre de dossiers qui ont augmenté euh, puisque dans toutes les chambres régionales aujourd'hui euh, les promoteurs concourent à cette, cette pyramide et également nous avons vu une véritable évolution sur la qualité des dossiers qui nous sont transmis et à travers la qualité de ces dossiers en fait on s'aperçoit que euh, l'intégration de cette politique euh, sociétale environnementale est vraiment une, une partie prenante pour chaque promoteur. Et j'allais dire que ben ça, ça, ça donne envie et j'encourage bien évidemment tous les promoteurs à concourir à, à cette pyramide parce que encore une fois, elle permet d'illustrer votre politique RSE.